Vi se gayé pa ki Gentil ti proverbe la dil. Nan situation pays rive mon cher, c'est tout Haïti. Quel que soit côté ou il est sous la terre ou mettez main, puisque sauver pays d'Haïti c'est responsabilité nous toutes. Maintenant là, nous gagne des gros invités spécial, Denise ensemble avec Cheko. Nous pral parler sous pétition et au même tout yo pral gen pou yo expliquer nous comment ils vont vivre dans le pays à l'étranger et qui sait comprendre de ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Chanel Paula TAC 509, tout haïtien connecté. Je vais nous et Tcheko, femme d'abord, Denise, <laughs> pour vous aux capables de saluer la population. Bonjour, bonjour Foucault, bonjour Tcheko, bonjour toute audite et auditrice. Je dis à son plaisir pour moi pour moi, ça avec Foucault sur bagage Depuis longtemps... Mais je vais arriver nous ensemble aujourd'hui et moi avec la famille en Tchéco qui va présenter tête. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas M. Tchéco et C'est un plaisir pour nous lancer avec nous, pour nous capables de faciliter ce pays d'Haïti. Moi, salut Denise, moi, salut Foucault, moi, salut tout le monde. Ça fait plaisir et bienvenue Denise et bienvenue Tchéco. Tchéco on a une question pour, vous, pour, vous, pour qui ça vous les têtes tout Tchéco Pepla. Bon, et non, pas même, c'est Tcheko. Je suis obligé de Tcheko me le mis des signatures comme peuple parce que nous connaissons ces petits peuples mieux. Ok, d'accord, ça veut dire que c'est petit, tout haïtien. C'est okay. bien ça. Donc, Denise, je dis à la nous gagne pile cause pour nous parler. Et dossier pétition Donc depuis plusieurs semaines, nous sommes venus ensemble avec IDESA. Et un pile haïtien content et prêt pour y participer. Donc, dès délais que te ont on t'entend, des nouvelles, ça, dis-moi comment on t'est senti ou, et comment vous t'est commencé à réfléchir pour que vous rentrez dans le mouvement, pour que nous t'es capable participer, pour nous faire voir, nous passer, pour nous faire message l'arrivée de Nations Unies, de façon pour que nous capable capables de diriger, nous dirigeants leçon et faire une responsabilité. Ah, Foucault, l'aimé ah, nouvelle là la. Vraiment, vre, coupé visa visa, vis on ne rien gens on toujours parlait parler Ça, c'est un cours. On te théorie on ne nous pas, nous nous connaissait que nous ne connaissait nous on ne connaissait c'est on ne nous pas, nous ne connaissait pas, on on a connaissait pas, on ne que pas, on ne connaissait nous on ne connaissait ensemble, c'est et puis les que nous t'es venu partager des nous dit qu'on s'acquitte si on coupe les visas et puis monsieur toujours avouer là j'envoie madame nous avait petit tout ici qui pas normal parce que c'est un qu... coup toujours là parce que capable aller dans l'autre pays parce que là on coupe les visas pour Amérique ou bien pour Canada la France je suis capable aller dans l'autre pays ouais ouais fermé et puis vraiment vouer là nous t'es venu au terrain les mots t'es mettez mon coin e. de ça nous t'es dit oui faut que tout haïtien vraiment vouer lever camper pour tard ouais vraiment vouer est-ce que on capable ce n'est pas seulement couper visa, tant que famille petite, tout genre de monde, parce que nous avons même cousin, cousine qui viennent sous deux peuples ici. Nous avons vu ce n'est pas tant qu'on a fait un peu de choses qui mal, c'est parce que dans la condition de la Haïti, nous voulons que pour nous ressentir, pour nous vivre la situation. C'est ça, fait la pétition, c'est pas tant que a fait un groupe haïtien c'est tout ici qui nous a ensemble, parce que nous tous. Même sous toi, tout le monde parle de Haïti. C'est que au Cap-Bracé, nous tout a besoin de tourner la caille, non? Ouais, ça nous l'a. Égalé que peu, petit soit, t'es venu, c'est un bagayu pas, c'est qu'il t'es capable. Enfin, pour toute Haïti, même si ça cap vit ici, même ça cap vit Haïti, pour tout le monde en général, parce que nous nous sommes focus, focus, famille, elle vit dans conditions météoritiques invivables. Parce que si que y a une famille au fuku, grand prix le bagayu pas faire il no a réduit sous bagarre bati jeunes hommes faut à l'école, j'ai de bagarres c'est au bord là nous madame nous avons pétitionné en bas yo dans pile bagaille il y a peu de li parce que tout le monde capable victime là d'aller effectivement donc eh, n'a pas c'est quoi c'est quoi peut plaire qu'on n'a pas nous connaît donc qui eh, sa que est eh, capable capables dis nous nou, dossier pétition et eh, non seulement ça tout comment le comprennent situation pays pe d'Haïti pendant dernier moment et là bon et eh, Foucault eh... C'est un bon bagage lié pour nous... Ce n'est pas pour nous seulement, pour tout le pays Parce que je le juge, il y a une situation qui est vraiment difficile, comme nous t'as parlé de faire, et pour le visa des dans le pays. Ya. Et même Jean-Denis dit que le visa pour le fin parce que pour ça, les nègres qui ont fait dans le pays, ça son bagage tête chargé. Mais comme mm -hmm. même, le visa son bagage qui son commencement, parce que nous connaissons... Et, vous yon sensible pour ti visa, yon debout de visa, Ameriké, mm -hmm. visa Canada, ti visa sensible pour mm -hmm. ça. C'est ça que fait yon, crée un pile de gens dans le pays et vous mettez en sécurité parce que, à quel moment ont des autres qui peuvent dans le pays, yon peut pour aller au Canada, à aux unis parce que c'est la l'Afrique. Si C'est yon, quand peut de yon dans le pays, pouvez pas pas Et, après, même, au niveau où pas qui prennent, on pas e pren, pa bien, mm -hmm. Les qui ces États-Unis ne pas soin, Il pas obligé de faire l'hôpital parce qu'ils connaissent l'hôpital, l'autre pays qui prend soin. Ils ne pas obligé de faire l'école parce que les petits l'école dans pas pays étranger. Mais mm -hmm. les autres bon pays, dit sont bons. Mais pour compléter le bagarre, il faut que vous déportiez déporté mounes d'extérieur dans pays étranger. Et puis tout, ce n'est pas seulement le Canada, l'Afrique, états unis seulement. Il mm -hmm. faut que vous empêchiez entrer quel que -kè soit pays. Vous avez empêché les gens de rentrer dans l'autre pays parce que je dis à la, ça qui cause pas père à l'autre pays, c'est même les gens qui cause ça parce qu'ils ont installé dans l'autre pays, insécurité a valé le terrain. Je dis à tout le monde de l'autre pays, regardez en fin d'année, et, et tout le monde de l'autre pays, parce que fin d'année, ensemble avec Famyo, ça empêche vous parce que vous avez un qui est Ça vient permettre que mm -hmm. les gens installent l'insécurité dans l'autre pays il y a peuple dans le pays étranger il y a il manger il pays étranger qui veut dire pas mais il y a très important parce que vous parlez de visa américain visa canada, etc c'est comme si etc en plus plus sensible pour visa américain que que famille oh plus plus ça parce que j'aime bien etc pour visa ça et bien son gros visa parce qu'il t'a souhaité pas seulement visa ou couper parce que dès que ça tout le toi il y a parce un avion qui Il un avion tu as avion qui le avion qui le Il y a un le avion passé sous toi qui passé sous le qui Yeah, nous <laughs> donc, euh, merci Tcheko. Nous voulons que la population comprenne que Denise, Tcheko, nous vivons dans un grand pays et nous voyager tout. Nous avons une importance de la famille. Lorsque président aux États-Unis d'Amérique, si la dans la Maison Blanche, il rentre avant de quitter Madame ni, donc on comment population a choquée par cette image. Parce que ce petit geste-là, nous rappelons, nous tolé, ça te fait les chambres, tu rentré dans la maison blanche et puis le madame Nidé. L'entrée, quitter. Si que le président Braille monte la machine, il n'a pas assuré madame Nidé dans la machine, les gens sont très fiers à dégager l'entrée. Donc, après ça, il faut focus sur lui pour qui s'est passé parce que famille, c'est base toute société. Si le monde pas prêt pour protéger madame, Nide, pour protéger petite, qui est-ce qui va protéger? Moi-même, il étranger. Non, les parmi faire faillants bagaillent comme ça. Donc, pétition ça, l'idée pour objectif pour mander ensemble avec Nations Unies, pays qui prend sanctions contre les cap financés gangs dans le pays d'Haïti, pour que yo déporter madame yo à petite et non seulement ça tout, bien sa yo saisit l'argent yo bloqué dans le compte puisque yo va quitter l'argent dans le pays d'Haïti, c'est dans le pays à l'étranger, yo va mettre l'argent. Donc l'agent ça yo, sûrement, si c'est de déstabiliser pays d'Haïti c'est de craser ce l'état y ramasser toute l'argent de ramasser tout l'agent et de l'autre côté. Donc l'agent ça nous pas dit pour remettre Ariel parce que c'est 30 et 20 même temps, Kabri, Tomazo, même, même, même, même même même donc immédiatement, vous un gouvernement élu pour que vous remettre l'agent ça yo avec pays d'Haïti Donc, nous sommes capables de suivre. Bon, Dede, ou grand M. monsieur tout va, et yeah. <laughs> Donc depuis là que on a levé nous capable ça yot toujours à passer dans pays d'Haïti mon nan, nan dirigeant madame ni à petite li pas ka dans pays a qui s'est passé donc Denis, bon mon si des taille comme ou puis grand ça passé qui fait madame a petite nèg pas arrêté dans dans pays d'Haïti je ne vais pas me moi-même, de temps en temps, ma pense des situations, des bagailles où on connaît l'Ouhaïti, où on ne sait pas où c'est l'école, où on ne peut pas supposer rentrer dans la politique, où on ne peut à supposer regarder ce qui va passer dans le pays, des bagailles, ça fait que je fais mes yeux sous politique pays d'Haïti. Mais l'homme qui vient ici, rencontrer avec Fritz, l'a expliqué dans quelles conditions, moi-même, je vivre là-dedans, je ne connais pas vraiment, vrai Parce que mm -hmm. on me mettez dans une situation ou pas vraiment connaître ce qui a passé dans propre pays parce que des pou ta ouvert bouche ou bagaille qui pas normal ou parler de lui ou plus chance pour assassiner ou et puis euh um, là que on pas des gens de, de bagasse au fou qui vient ou son contrat monsieur le blanc prend ensemble avec monsieur mon contrat ensemble avec parce que je toujours dire monde famille ou c'est lui même qui est important pour dans la vie depuis mon nom madame avec petite qui va bon côté il pas qu'est parce que il t'en coup il vient faire sacrifice à tête lui depuis madame, il a petit, il a vivre, il n'y a pas rive à Haïti, il brûle, il tue, il y a Ça pas intéressé parce que famille proche, l'homme dit famille proche, même si on a maman, on papa, vraiment, vraiment, mais famille proche, c'est madame avec petit. On vient sentir son contrat parce que contrat qui j'aime capable de faire, c'est un contrat lié. Pour qu'il ça que chaque commission se so, crase, Monsieur le blanc connaît ça, fait un pays, pas si bagaille Il vient cacher ici ou pas, je ne rien. Pour qui ça, si moun qui so vient ici à a tout fou, grand pile monde qui par gens Si moun s'en so vini si yon parle dans l'école publique, y aller dans l'école privée, et ici 99% de l'école, c'est public parce que c'est taxe nous payer qui voue si à l'école. Mais si moun so, c'est diplomatie qui paye l'école pour il y aller dans l'école qui est plus là ici, y aller dans tout genre de Ce C'est pas qu'on mm. est gouvernement ici, y a pas qu'on est. Mais on bagage, moi toujours dit, c'est pour respecter t'être ou pour l'autre monde respecter ou, tout le temps que ou pas de respect pour t'être pas nous n'avons pas profiter la profiter, ou la parce que si nous avons juste bon dit pour visa, Madame, nous avons ici, il y a l'école normale, ou même l'homme mangé à Haïti ou ici, il pas pays, il n'y pas gens, nous sommes de faire déclarations sur les nous capables de sentir la pè, pè, kè, jang, li, stil, e zon, situation, wap, et la déclaration sur ce qui a fait avant, passée. 2010, nous sommes capables de comprendre vraiment dans quelle situation monsieur saoumétait pays. Il pays a pas qu'il y pour 12 à 13 millions habitants qui vivent là-dedans. On voit madame, on a appétit, on voit monsieur le blanc, jeune ça on a besoin. Dans ça, depuis toutes les bagailles, on a avec de toutes qui parlent normalement. Donc, effectivement, Denise, parce que tient le proverbe créole qui dit c'est ce qui va imbécile. Donc, si que l'acadé ou abdestabilisé, ou abbote l'argent, on va le mettre l'autre côté. Il Et c'est ça, un pile dirigeant dans le pays d'Haïti, pas comprendre. Donc, les que ambassade dans le pays d'Haïti, soit ambassade des États-Unis, soit Canada, soit la France, n'importe l'autre pays, c'est intérêt pays, c'est politique pays au vin de défendre. C'est pas pays au vin faire pour vous. Donc, si vous ne ou pas, je mets vous dans position pour prendre responsabilité pays où, et, ou. Et comme ça grave, monsieur, vous avez truc. <laughs> Ou yon trenne blanc même, nan kachouboumbe. Eh, yon kmene blanc. Parce que si ou te honnête, blanc d'abonnête à votre. Et c'est tellement blanc qu'on est que ou pas honnête, ça vine fait que, li vine jouen tout petit tout ou que li même li rempli pou. Ça vine fait que li marche sou, li font chantage, li dou bam se si, bam se la. Parce que, jouné nous nou te kap, nou kapab di, n'entend pas ce ou en comment, l'autre pays te qu'on envahi pays donc je n'ai jamais été capable de dire c'est ambassade ambassadeur qui fait genre de action ça yo si qu'on baille côté pour yo envahir ou c'est normal pour yo envahir donc si que les États-Unis baille kote pour la ou ici envahir librement envahir envahi normalement donc qu'on y a là ça qui passait c'est responsable aux États-Unis yo qui prend responsabilité yo Contrôler tout si détail, yon mette me, yon mette CAE, yon gen FBI, yon mette tout institution, mette justice kampé, yon façon pour n'importe l'autre pays, ou bien n'importe l'autre individu qui soti, si, et non l'autre pays, par entre, vine fè ne pas des autres dans pays, pa vin gaspille politique la, mette tout bagay tête en bas, yon pren responsabilité. Yo. Donc dirigeant nous yon dans pays, janke ou soti la Denise, si ko pa gen famille ou ki interrogou pays comme ça, et danye koukou touye koukou, a. Cheko, ou koun de coucou tu yes coucou wa check on oukoungarde movie dedo gade movie surtout movie action yo oukoungoué des autres qui fait mais c'est yon bandit qui fait des autres Soit soit bandit a utilisé un simoun soit que ligondi l'a fait bon bagay l'a mais ça que l'a cherché des autres l'a fait a à cause en pile mon soufri. souffrir mais lui même seulement ouais c'est l'argent lui va besoin qu'on rien encore. Mais ou après, Moun qui vit ni kap bataille pour jouer une solution, pour eliminer bandier ça, l'ipat n'ami tan bandier à nous. Ate à sortir l'autre côté, il vit enterrer pour que l'ipat une solution. Oui? Mais ça qui revient dans le pays d'Haïti, ou agade, c'est même moune kap destabilise yo, c'est même moun qui est toujours en transition c'est même moun qui est toujours à voler à, blanc, à, blanc, à, blanc, à, blanc, à les cailles blancs à douce blanc qui l'a cause tandis que c'est pas la responsabilité tout famille au l'écaille blanc tandis que il y a pas les blancs mal c'est même moun qui savons encore cherché chercher solution Quand ce qu'autant qu'on ouais dans bande zin en movie à chercher solution au problème autant qu'on ouais bagayi comme ça donc j'ai donc n'a pas ce qu'on a pour dire nous qui savons penser des dossiers ça des dossiers Famille, politicien, autorité, qui pas arrêtée dans le pays d'Haïti, depuis chef pour un, pour deux, toute famille, même chien, la Kayli, li pas arrêtée dans le pays d'Haïti. Comment on comprend la situation Bon, Foucault et eh, Jean-Mzou, là, on va dire l'instabilité politique. L'instabilité mm -hmm. politique, là, c'est lui-même qui empêche Neglachef de quitter le pays d'Haïti. Parce que mm -hmm. dans l'instabilité politique, c'est là que yo fait... Pop. Mm -hmm. L'instabilité politique, c'est là que vous a des autres. Parce qu'un pays qui des de là, dedans qu'il qui de mm -hmm. même un qui toujours met des manifestations, des empêcher des l'école. perdu l'école. C'est qui est liée. Parce que l'instabilité politique, c'est là l'entrée pour l'argent. Mm -hmm. Si il dit de l'école dans le pays d'Haïti ou une petite dans pays, il y a mal Je veux dire, comme le peuple lui-même, peuple ça peuple ce que le peuple a Je veux dire, comme on est capable de on est président ou bientôt mm -hmm. on est sénateur, on est député ou bien on monde mm -hmm. de dans la boîte de l'État. Celle-là, celle-là, madame, tout le monde mais ça vient permettre que les labours ont plus parce qu'il faut qu'ils volent pour payer vos universités pour titrer l'autre bon mm -hmm. faut qu'ils volent pour le cap à payer caille notre bon les vous qui payez caille vous obligé voler plus pour le cap à acheter caille parce qu'il faut que <coughs> ça exactly. soit loyal une chose et et pour Haïti sortir dans sa lie à faut nous lever camper faut que tout aïsi faire voire passer parce que parfois ils se comprennent qu'ils ne parlent pas parler, qu'ils ne peuvent pas parler, qu'ils ne peuvent pas nous nous parler, International Non, ils ne peuvent nous. Et si nous mettez voix nous ensemble, nous faire plus d'impact. Parce que depuis que nous avons dirigé un pays, Madame Effectivement. Et comme, comme il y a un référendum, qui fait une élection, il y a un référendum, et faut que vous mentionné ça tout, quel que soit le monde qui travaille, m'a besoin qu'on qui faire c'est dans l'état qui ou mettre son magistrat Je ne qu'on pas c'est dans l'état qui faut ou faut petit tout là comment un pour petit c'est ça qui fait que les plus facilité de créer dans pays et si tu as beaucoup dans pays pour nous tout dans courir Eh bien là c'est peuple là seulement dans parce que les facilités plus pour capable créer corps pays Mm -hmm. Les plus facilités, les faire des dans mm -hmm. le plus les dans le pays, facilités, les plus facilités, les bloquer le pays, plus facilités, les plus facilités, les plus facilités, l'école parce toujours les plus facilités, les plus les plus facilités, les plus facilités, les plus facilités, les plus facilités, les plus facilités, les plus facilités, les plus les plus facilités, les là facilités, les les et moi, m'apprends de faire pareil, pour le ouvrir, géo, parce que je dis à la sac à peine à venir, c'est pas que l'autre mon cap suffit. Mm. Les petits et et et malheureux, aussi leur cap suffit. Imaginez un an, petit ti moun Men, petit monde pas à l'école, même petit n'exagère pas à perdre 30 minutes. Et nous comprenons notre cap jouer, 30 minutes, petit monde va à en retard. Mais il faut il fait petit pauvre, il fait un an sans parler l'école et c'est dans ça que faire gros cops, pour payer puis vous payez un gros universités. Sous don nous, puis puis Sous don nous, il a combien millions dollars, et puis cache encore. C'est sous don nous. Et je dis à la, même capable Comment l'autre peut fonctionner, mais au niveau des de, de, de feits dont qu'on a perdu, des monnaies qu'on a perdu dans ces feits, donc, comment on vit, comme on est en barrière, mais quand même dans la Rio, il y a pas non Rio, comment payer, au moins, les places à dire, hein, conditions ça a été au mieux, non c'est pas une condition pour mon vivre, ça y e. parce que nous nous pouvons conditions pour nous vivre, c'est parce que qu'ils n'ont pas mettre nos conditions pour nous vivre, c'est ça qui est, ils considèrent nous, ils considèrent ça comme ils le et e e e mm -hmm. sauvage, c'est nous-mêmes pour vivre dans conditions condition. Ça, petit, si tu n'as pas vivre dans la condition. Ça, c'est ça que je vous dis à chaque jour. Ou tant que toujours à vous, dans le Parlement, <gousse> tu pas jamais de C'est vrai, fait discussion vous, mais menti, c'est un fait, tu as fait, c'est film, tu as fait. Menti, ce n'est pas vraiment vous, mais pays vrai parce que c'est comme ça que vous voulez pour le peuple qui a vous, mais pour payer, menti, les qui aime mes pays. Petit tout là, ou pas qu'à pa travailler pour payer, pour petit tout madame ou là, comment faire de l'autre côté Et je dis la, c'est ça ou e après Haïti, si on a un pays qui pique là, et il y a des gens même Haïti, est capable de mais qui est voler, voler, parce y tout qui se volait. Et je la, moi-même, le plus gros problème, nous gagnons, nous conquérons ce qui adversait adversaire nous et nous quitterons l'adversaire, nous avons la marche sur nous. Et le problème avec les pays c'est que les pays c'est comme si on avait c'est pas lié au mais c'est les de la Je dire, si nous ne passons pas sous nous, avec nous Parce que plein yo pas pour du changement. Il ne venir pas faire changement Parce que si il y a des changements, il ne pas pour montrer capable de changement, tout le monde a fonctionné dans le pays. Je ne pas faire quoi encore. Ces gens-là, dans la saleté, dans la mal dans la misère, c'est là qu'ils font beau l'argent. Parce qu'ils vous c'est comme si on sol, l'un a promis le sol sous nous et puis nous-mêmes qui avons difficulté. Pour montrer capable, ouais, ça m'a montré pile qui est-ce qu'il a accès entre les dans le pays C'est Nexa qui a dirigé le CEO qui a fait entre dans le pays et je demande de tout le pays, si on fait voir nous passer ensemble pour nous dire que nous pas capables encore, ce n'est pas seulement déporter Petit qui venir dans le pays d'Haïti, et ce n'est pas seulement déporter les États-Unis et le Canada, c'est pour les pêcher, entrer quel que soit l'autre pays, c'est rester dans le pays d'Haïti. Mais quand on fait des autres, il installe les dans le pays, on dit, hop, je ne suis pas arrêter d'Haïti, non, je me sens insécurité, je ne me sens pas en sécurité. Qui est-ce qui me fait je, qui est-ce qui met en sécurité Y a au fin un stallel, y a parce que senti y pas en sécurité. En Ce pas façon, en a et la en c'est pas seulement fin de fin visa entrer dans l'autre pays, et petit thomas, d'amour, doué même gens, et puis next qui cause parce que imagine on rappelle, ça tout pas crime qu'il y est, crime ça c'est pas seulement pour petit visa seulement. Il faut bien avoir une vie pour prendre ça. Parce que nous avons un gros sac malhonnête dans le pays. Nous avons un pays plat. Nous avons un avec un pays. Nous avons une éducation. Nous connaissons qui est prêt pour un pays, c'est l'éducation. Et par éducation le peuple n'a pas instruit. Nous sommes capables de manipuler facilement. Et nous sommes bal de faire des autres. Et puis qui est capable ça. C'est moi-même. C'est vous-même. C'est ça qu'on a ici. Vous avez même un autre famille. Mais il a un an où on pas caler. Cause, insécurité, il y a un implanté dans le pays. Je dis à pevaïsien déjà, ouais, clair, vrai adversaire pevaïsien et majorité, il toujours à dire, non, c'est l'autre nation, l'autre nation, vraiment Haïti, vraiment problème du pays d'Haïti, c'est le monde qui a dirigé. C'est le même type de criminel-là. Criminel, ça aussi, marché pour les C'est le ça, marcher pour les criminels. Pendant que vous déportez honnêtement, vous ne pouvez pas faire... Donc, que déporté déportez petit, madame m'avez vous m'avez dit, vous m'avez vous marcher, vous m'avez dit, vous dit, vous faire. vous et problème pour eux parce qu'ils ne pas kapati. Mm. Exactement. Donc, et, et, et, et, nous avons eu, nous avons eu, nous avons eu, Voilà oui. eu, son avons bien nous avons eu, nous avons eu, nous avons son nous avons eu, nous avons que nous avons eu, nous avons eu, nous avons eu, et avons eu, nous avons eu, mette yon l'autre côté. Pour faire yon prenne responsabilité ou nan pays C'est l'agent sa ou qui pral fait l'hôpital. C'est l'agent sa ou qui pral construit l'école. C'est l'agent sa ou qui pral fait centre professionnel. C'est l'agent sa encore qui pral fait route. Madame ou petite dans nan pays qui a ou pral passe Parce que je ne j'en dis comprendre comment on nèg ou fait ingénieur nan pays d'Haïti. Ou se ministre travail nan pays d'Haïti. Ou fin fond po ou fond mou en bas et puis pour machine passe, ça gon ou pepon. C'est passe qui fait peur pour moi. C'est ce qui fait femme pour ne pas passer sous tout. Ou elle serre un côté, et puis c'est l'autre monde qui passe sous lui, et puis pour craquer les gens qui Non, il faut femme pour passer sous lui. Parce que c'est son gros travail à fait. Et les que Madame Petit tout débarque dans le pays d'Haïti, pas capable de gagner sécurité dans le pays d'Haïti, pas capable de gagner sécurité, parce que Madame Petit autorité est là. Même si on a bataille pour sécuriser la famille, eh bien, les gens qui dans localité à tout, ils sécuriser Parce que si le Sénat est arrêté dans zone, Madame, la, même, dans temps, a il y a un petit quand même, de temps en temps, on va faire police la police. Est-ce que les bandits peuvent entrer dans zone ça pour nous faire faire des affaires? Non. Les gens qui dans localité ne pas capables de sécuriser. Et immédiatement, les gens dans localité ne sécuriser. Il y signal positif qui peut aller joindre les qui sont dans département. Parce que c'est quoi ça, bagarre là que Tant qu'on voit un signal positif, c'est tant que le message là passé, c'est tant que tout le monde a responsabilité, et c'est tant que tout n'a sécurise pays le pays. Mais immédiatement, il une zone de gang qui est là-dedans. Qui s'est passé Donc, tout le monde, il réfléchir sur le dossier gang, le dossier gang, le dossier gang, parler, parler, le dossier gang, et puis c'est qu'on s'en ouais, Et puis, le pays a gangsterisé. Ça qui passe, l'autorité a pas responsabilité, pour que l'y créer yon esprit de positivité dans tête chaque gen monde que l'y sécurité. Donc tout monde supposé vivre dans sécurité. Madame moun ak petit moun douwe la, à chaque fois yon citoyen well et bien, immédiatement le proche, bon madame ou bien, madame moun petit moun passe dans zone, eh bien, l'y quitte sans sécurité dans zone. Donc tout monde a bref, respirer sécurité. Si petit moins capable aller l'école, eh bien petit doigt en tout libre à l'école. Petit mou nan pays libre à l'école. L'autre mou mon pas capable aller l'école parce que ma si petit mou là font bataille pour que gen l'école. L'école fonctionne normalement pour petit monde qui apprendre et immédiatement petit pas mon petite petit pas ou pas capable aller. Parce que petit sénat à l'école faut petit paysan à l'école tout. Même gens gagnent. Même chose faut gagner, même chose ou même faut jouer ou jouen soin santé. Eh bien, citoyen en tout labeur joindre soin santé. Petit si toi madame ou là, pas monté ka comprendre pour nos pays carrément, avant pas par l'autant de, madame sénateur à la couche aux États-Unis, en France, Canada, le grand France français. tal fallait pa comprendre. pays d'Haïti? mari ou travail pour pays d'Haïti. Ça passe qu'il faut pas faire des haïtiens parce qu'il faut pas si haïtien même j'en va prendre avion pour aller accoucher dans l'autre pays pour dire ou se gonti américain mais ça passe qu'il faut pas qu'à si haïtien parce que c'est là mari ou ramasser l'argent donc pétition ça c'est pas quoi c'est piti. c'est pour si dossier léger non parce que mari ou qui tape voler. Li pral tout dans une situation il va revenir en kafou l'a oblige marcher droit la psyche ne volait L'argent volait ou appelait des manges. Conscience ou pas, elle en paix. Puisque les mari ou finissent par kidnapper niveau et l'argent, ma caché du ko je ne quand même. Conscience ou pas, elle pas capable sauter. Parce que je ne suis pas capable de sous, Mais si on a un pays d'Haïti ou beaucoup ou. Mario, Mario travaille pour que la sécurité La travaille pour que l'école capable d'ouvrir ça sel gen ti moun faut ti moun yo aller l'école faut que pays a trouve stabilité il faut que pays en paix pour que route faite pour l'hôpital construit pour l'école construit pour que centre professionnel construit mari a bataille pour que gen stabilité pour qu'a vive et immédiatement la protéger famille moun ki dans communauté a pas capable protéger donc vini vini dans le pays d'Haïti pas caché d'eau, messieurs, dames. C'est parti piti, s'est pitié puisque l'argent te qu'on a pris à l'étranger, pile bon taxe est paye, a prêté dans pays. Si on ou qu'on aime pays d'Haïti, si Marie ou si Marie ou di dit pou pour pays d'Haïti, c'est là pour y ensemble avec Marie ou pour camper beaucoup de Si Madame ou nan politique, la a pou pour pays d'Haïti, Haïti chéri, pi bel pays passe, ou dans si le pays, pi bel comme on fait de et puis... Mouna nan dan nan kote ki bel la sak fò pa ka de kote ki bel donc fuck. Okay. et c'est pour ça que nous vini ensemble avec idea Fuck, que madame petite politicien yo retourne dans pays d'haïti okay. et monsieur dame femme dit nous immédiatement madame yon a petite yo là pa manger dans pays ya non pa ka pa manger dans pays ya. parce que Lèkè que gondo moun no moun i dirijan intérêt. Parce si madame wa piti tou pa la, dit me qui intéresse pays ça. C'est pas juste un job ou vin fait. C'est juste un job qu'on vinn fait. Immédiatement madame wa piti tou la faut penser ak ça yo pral manger chaque jour. Parce que ça k'arrive gondo catastrophe naturelle. Ça k'arrive gondo décision qui prend et puis pays ça qui té qu'on a fait importation dans pays où là dit quand pri s'ouple quand pay là bagay la pape ka continuer comme ça <laughs> donc les comme ça yon pral trouver dans situation pour yon chita pour yon réfléchir c'est parce que on à l'aise ou par contre on est trop temps devant ou faire plus ordres, ou plus pas gérer temps ou les vos sauti so, ou gaspiller mais immédiatement on gon travail ou connaît tel les faut travail, tel les faut rentrer tel les pour préparer regardez nous ou bataille pour respecter parce que ou gon plan nous nous yon en pays d'haïti yon sans plan yon sans destination va on côté ou pral ave nou vrai parce que y'a pas ge famille y'a pas gon petit, k'ap levé, k'ap di papa me besoin tel bagaille ils just voyon l'argent le fini li pa gon ti si moun nan nuit ki pou gon ventre fe mal k'ap vomi ki gen diarrhée pou courir aller l'hôpital ensemble avec parce que nan pays kote la le la là immédiatement li senti pau ventre la tak, tak, tak -1 -1 krrr, so a Lipagone, le mal tac tac tac 911 et puis ya, ambulance debake. li pa les que pou nous caï ou pas gè charge nan téléphone ou pa goken kou de fil ou kapab fè et bi ça qui arrivait bon moun ki gon tête fè mal ou pas ka jo non comprimé mais de fois, se ou des fois c'est des grenaille mettre ou prend croise des oreilles moun nan. yo pa konn pati ça parce si ou te konn pati ça madame yo t'ap la et bon, si ou t'ap kosi l'hôpital tout et nous capable ou bon monsieur ou vin à l'aise immédiatement au besoin régler affaire ou pi à l'étranger oui, ministre, ministre est partie pour raison de la santé. <laughs> Denis, comment vous comprenez le dossier ça Aïe. Il ah, faut qu'on j'aime toujours dire, hein, c'est um, que j'aime dit ça même. Dans la situation, il faut qu'on la vie que je peuple peux pas en pile tout là Il y a gens qui ne pas de comprendre la situation. Il faut qu'on le en tout, en taux. Parce que nous vivons au moment. Uh, nous t'a parlé de gouvernement départemental, là, qui ont bagage qui était capable d'aider Haïti en pile en suissance, mm. ou décentraliser pour le Parce que, là, que mon n'a n'est pas de bagage, lui, je viens régler bagage business, parce que, au pifole, y'a un Zak malhonnête Haïti, y'a un vigné régler bagage business drogue, y'a un business kidnapping, y'a gens de bagage ça, y'a un dû, y'a ici pour raison de santé. Qui ont un fort dirigeant, non, un pays, ou dirigeant, il était ou dirigeant dans le gouvernement, pour dire que ça a ou bon tête fait mal si on pays étranger ou Pour qui ça nous oblige à dire que ce genre de monde diriger un pays Ce n'est pas normal, parce que les Haïtiens n'ont pas conscience. Ils ont toujours dit, ok, ça a ici nous et nous, c'est tout le monde qui a le droit pour vivre. C'est pour faire des affaires. Même j'aime toujours dire tout le monde, l'air que je vais donner des devant les Nations Unies, je parle de les Nations Unies pour faire grâce. Mais les deux devant les Nations Unies, parce que c'est 193 pays qui qui mettent ensemble pour faire pour faire les Nations Unies, Nations Unies, nous même, c'est mieux dans les fondateurs. C'est même raison, tout dès que les a revendiqué pour un bagage dans le monde, de temps en temps, il y a des gens de santé, il y a de santé, il y a des gens de qui n'est pas normal, population, ou faire un bagage pour sa première femme, ou faire une deuxième femme, m'capable de dire ok, ça va passer comme ça. Mais troisième fois, il faut te démissionner, Foucault, parce que si que es dans pour ça, post là-dedans, ce n'est pas n'importe qui qui fait un petit gratter d'où, à dit on va le pays, ou tu as fait tout effort pour gagner bon pou pou pou pou un bon hôpital, pour gagner pour docteur touché, pour tout le monde qui vient dans n'importe quelle classe ou taille, pour gagner au minimum de capacité pour capable de prendre soin de tout, ça pas gagné du tout Haïti, Foucault, parce que le ça s'est a pas qu'à... L'hôpital général, depuis ma pleuve, moi, je me fais chancel. Je me fais chancel, c'est plus gros l'hôpital, depuis que je me dis que c'est là, au je pour qui ça. Parce que ça peut être diriger. Et ce qu'on y a pour un monde ils font un petit, si que un mari ou un gouvernement, c'est dans le pays étranger pour aller. Ou bien, on va mettre nos conditions que ne veuillent pas parce qu'ils pas besoin d'Haïti. pas besoin d'Haïti parce que ont trois pays de réchange. Avant, on a le Canada, avant les États-Unis. États-Unis, quoi ça, c'est Exactement. la tête. Il faut que les Haïtiens pays d'Haïti. Si vous pour nous monde, depuis nous voter pour nous deux de deux boîtes lettres, et puis le financement avec nous, nous ou bien six ans à l'événement C'est pour préparer, c'est si voter pour ça. C'est pour nous voter pour nous monde dans qui représentait nous. Si conscience, parce que ne soit pas patriotes ne nous avons besoin de patriotes, qui monde qui en Haïti avant, de parce que si vous n'êtes pas Haïti avant, vous pas monde passé misère, vous pas Parce que ici, nous avons un système de santé foucault. Il y qui va dans le pays, qui Moi-même, je travaille. Je l'argent bien Moun yo même c'est l'état qui est responsable pou y al l'hôpital. but yo still gen moyen pour aller al kay docteur. Moi même m'travay, m'pay pou assurance de santé. Mal l'hôpital privé n'importe docteur m'vle il li a des en network côté assurance pour vous mal ou en n'est pas docteur qui est dans network là mais mes amis pour qui ça été ou pas qu'à faire le conseil exactement foucault même si minimum ça ou pas peuple et peu là pas comprendre ça parce que si que même toujours disons mon page c'est qu'à santé ya, ou pas qu'à jeune qui soit pas jouer encore égal fou qu'on suspend votre conscience même si nous connaissait pas tout le monde vraiment cap voter pour mille gouttes là mais si ça qui a si crasse capacité pour penser. Pour l'autre ok demain, c'est pour dire sur mes amis nous faisons pour trop temps, ils ne pas de nous, en nous pays Parce que si, comme toujours dit tout le monde, ce c'est pas nous qui avons chance pour aller en pays étranger. Si nous connaissons les jeunes Haïtiens qui se sont le pays Si nous nous ne pouvons jamais quitter le pays pour aller en pays étranger, nous ne pouvons nous faut que nous puissions tête nous ensemble pour nous ok, le co ou va mettre 10 000, faire 10 boîtes lettres, ça Je pas parce que c'est 10 à 15 générations, que nous et garçon, question de conscience, j'aime toujours dire pour tout le monde, c'est si que nous ne prenons conscience de l'état de vivre, parce que nous ne vivre. même nous qui à l'étranger, quand le monde qui a à Haïti capable de dire, OK, nous Haïti, nous pas de sécurité, nous pas de lumière, nous même qui ici, nous stresser toujours parce que nous vivons nous en nou, nou prison, Foucault. Même 18 ans, ne pas gagner 19-20 ici, j'aime chance à l'Haïti. 30 ans, en 80, 31 ans ici. Il y a un peu de chance à la Haïti dans la ville. Nous avons eu espoir avec ça, sa président Jovenel Moïse de Poté. Nous avons eu chance pour nous ne pas arrêter ici vraiment pour nous vivre grand monde. Parce que ce n'est pas ce qu'il faut il faut regarde qui joue gardions grand monde bon ici à passer. Ou nous gardions ou, ou même, on nous gardions pas à sortir de là, ou nous gardions à passer là dans le monde. Ou nous gardions vivre. Ou bien un grand père, dans êtes un grand père, vous êtes un grand père, vous êtes un grand père, vous parce un grand père, vous êtes Nous grand pas pas êtes un grand père, vous êtes un grand père, un grand père, vous êtes un grand père, un grand un grand père, vous êtes ou un un vous vous un vous de vivre. On dit, on journalise, on apprend à avoir Foucault, on dit, on va venir ici, on va prendre des vacances, Ou pas prendre vacances, parce que tout le monde a dit, mes amis, qui le n'a pour tourner la caille, qui s'est passé à Haïti? Parce que nous-mêmes, nous ici, c'est quoi nous qui sommes en Haïti? Les gars, on est capable de dire, je vais y aller, sur question de conscience. Tout le peuple a pas conscience de l'État qui parce que tout le monde regarde télévision, tout le monde voit qui joue, on a vécu, et on connaît le monde qui est vraiment vrai. Tout ça au besoin dirigeant c'est ici ou vins li. Et pour qui ça ou pas carité y pour y faire. Egal si j'en dis encore, son question de conscience. Les nous prenons conscience pour nous états à vivre, nous pas vivre. le ça vraiment vêté. On et les nous à Nous pas le craser Parce que nous toujours dit, pour la révolution, il faut que nous commence planter, faut que nous pape, pour manger tout genre de ça Parce que tout le temps, nous pas faire genre de bagay. pour nous assurer nous. Revolt la li bien de que parce que nous pas qu'il faut que nous pas parce en conscience mes amis conscience conscience c'est ça qui a été pour dire ah merci Denise c'est aussi une belle intervention donc et, une intervention tchèque pour que nous capable mettre uh, fin puisque nous connais et les avancer dans pile travail pour que pour nous faire tant pile activité nous <laughs> voir les gérer pendant la journée puisque de ces pétitions faut nous continuer à avancer pour que nous capables de sensibiliser un pile haïtien, de faire comprendre le travail là, de participer puisque le pays d'Haïti dans qu'à foutre le rivière, c'est nous tous qui pouvons mettre les mains pour que nous capable capables de jouer une solution. Tchekot, n'attendons Oui, n'attendez avec toute haïtienne haïtienne, ils ont dit l'autre gars, ils ont tout par rapport pour participer dans la pétition, sa, parce que c'est pour nous là, bon. Parce que, mm -hmm. je dis là, nous tous base soudoci si, nèg avè syo et toute fami ou lout bord la lo. et même j'ont soudi t'aller à mm foukou -hmm. Imaginez mon moun même à quel moment mm -hmm. il mange il mange trop viande ça on prend il mange trop viande il pas fait bien c'est coule coule coul, à l'étranger à le on prend pour bal médicament mm -hmm. mais quand bien même même j'ont soudi si sénateur ou bien député a dans zone la kay li fan min la gagne et l'autre moun dans zone tout tout bénéficier, sécurité, ça, c'est ça qui fait que nous même nous avons bataille. Même Jean-Denis Sotil, non pas pou, pour une jeune force, mais nous avons bataille pour que changer Et je dis, à avons besoin de tout ça. C'est un participe ensemble. Veni, veni, veni participe ensemble. Parce qu'il faut que Haïti, lui-même, saute so, dans sa liaison. Et après, au fin couper coup, après au fin de interdiction, ça a entre dans les pays États-Unis, Canada et la France. Tout. Et me senti un petit vent et changement pour Haïti et depuis depuis ne pour ça bon c'est c'est ça une bonne information beaucoup de jeunes bon, gens ont des informations tous des <laughs> mauvaises nouvelles c'est avant hier là nous et, mm -hmm. et qui sont si à Canada et ça pas son bon nouvelle dit pour ici. Son, son, son gros bagage c'est son, son, son possible ten... son possibilité pour que nous avancer donc son porte à sortie et même même si on négligeait Dieu tappe mais ne s'est cette au sous-nous mais quand même même son bott qu'elle yeah, a dit, oui. ça <laughs> son passe on me dit ça son passe sur faire nous donc on dit nous dégagez nous peut pas ici mettez mettez oui. mette gols là parce que Exactement. si on a souffri insécurité <inaudible> la vie ché pas gagné et nous nous ça ça même qui mettez crise et c'est toujours chercher solution crise donc nous donc oui. impossible nous oui. cherchons rien nous nous t'as rien devant nous c'est dégager oui. nous pour ne marquer gols là il fait nous passe déjà, Gol la dégage une foule ballon dans cran, parce que je dis -y à la, nek a fait manger la, pas la, la vie chère, nek yo pa konen. Parce que nek la li pa pcham gou, mais autorité dans le pays d'Haïti pa pcham gou, mais pour la vie, pour pou bagay yo changer, Parce que pour pou yo changer au moins, faut kouti gon moun ki tap, et et et et achete, produit yo, ki tap achete, ki tap manje, ki tap, on bon ki tap pense des bagay. Yo bon, bagayo, on est à si l'étranger qui yo yé. A fait grand, vous pre, là, mouna, grand vous. pour mon après-là, grand C'est comme son bagage si, et Bichard qui n'a pas qui pas C'est notre terre qui a passé nous, net. Parce que je dis à la, pour capable, ou même wa, ça, pour le descendre, gaz. gaz. qui ça? Pour le descendre, <laughs> La vie la, est la, gaz. Gaz. La, la La vie est no. la la La la vie est la est la vie est Bon, là, tout femme est dans le étranger. Qui l'a vu chez vous parler là Vous ne pouvez a bien passé, petit ne pouvez yab... parler des cours 24 ou 24. Qui coure bon, bah, On besoin ça. Bon, petit li même pas, j'en passe un minute pour le pas nan courant. On la, kay, nexia, ne parler des cours. Qui sont fait courant La CAI, c'est ça. Mais côté NEXA, on en Haïti. Ou en 24 ou 24, on a utilisé l'autre système. Et ou même qui n'a pas de problème. Mais si tout femme est dans le pays étranger, quand même, il y a des quand même. Parce que qu'il connaît que les petits mounis ont un pas en Haïti. Ils sont en place pour que vous bien sécurité. Parce que petit petits pas prison à domicile, il y a façon quand même pour que vous pour que vous pour que pour que en pour que en Mais tout autant que vous fait changement. Et si vous la même vous Haïti, Madame, ni Haïti, vous apprendre à l'école, vous l'hôpital, parce qu'elle connaît que si vous allez faire mal, nan aswe, pas de gagner le Canada encore, pas de gagner les États-Unis encore. Si on ait des tontons, c'est là la l'on oblige faire des bagages. Quand c'est des jeunes haïtiens, des haïtiennes qui disent que c'est docteur, qui ne pas qu'à travailler, ils sentent qu'Haïti a bien mieux pour eux. Eh bien, il y a besoin de travail. Docteur, c'est y a besoin de travail. Infirmier, ça y a besoin de travail. Laisse ça marcher. Eh, Parce qu'il faut que les gens dit aller à Foucault. Et Blanc fait nous pasta, ça, fait les dégager pour nous faire ballon dans le camp on levé ensemble, ensemble on an peut voir nous passer ensemble. pour nous dire, qui reskire tes pour vous dans le pays d'Haïti Et ce se n'est pas seulement pour empêcher d'entrer dans le pays l'autre pays, tout pour empêcher d'entrer, par les gens, en haut, en bas, c'est qu'on ça Merci, Checo. C'est une si belle intervention. Donc, Denise, n'a prend le dernier mot, le dernier message pour la population, et puis on fait ensemble avec Checo pour le dernier mot val. <laughs> oh, oh. Exactement, Foucault, um, yon a un message qui capable de voir le peuple mm haïtien. -hmm. Jean de Mounsaï, nous n'avons pas besoin de connaître la politique pays d'Haïti. Parce que uh, jean de Mounsaï a échoué. Ils ont fait nous honte. Parce que quand il y a de gens qui ont toujours ses de connaissances, surtout moi-même, toujours pour exemple, de Yuri Latortu, il y a des gens qui mm connaissances. -hmm. Et qui utilisent les connaissances, ils manipulent les peuples. Ils connaissent qui j'ai pour jouer mon et gen moun ki toujou abdim di m Denise les gen politik fò kapab tampou pa donnen moun Mais moun yo so tellement fè pays Ayiti mal Fouko ko mwen pa ou ki j'aime pas le commencer ki kote m pa le commencer ki kote m pa le fini mwen ta melèm di jenès li pa pa m pa parler de ti moun 25 ans seulement moun ki pou ko sal noyo qui ki pou ko pays qui a ki pou conscience yo avec monsieur Leblanc nous avons besoin de monde, nous besoin des monde, des patriotes dans la diaspora, des patriotes en Haïti qui connaît que ça, on peut le faire. On ne pas le faire pour vendre pays, faire pour l'autre Haïti, pour Haïti capable sortir sa Et nous demandons de tout genre de bagage, faut pétition. Parce que si pas une pétition, qui pour mettre nous toutes ensemble pour retirer Haïti côté pour nous retirer le ça, politiquement parlant. Même si je me suis il y a plusieurs gens qui nous ont dit, au Cap, qui a dit, nous parler avec M. Moïse Jean-Charles, et il a dit, raison fait le campé dans la rue, sal où président Jovenel Moïse fait, Si vous avez quitté président Jovenel Moïse, t'es fait le foucault, vous avez fait politiquement parlant, vous pas pas existé encore. C'est ça fait le campé. En quoi pour président Jovenel Moïse? Parce que j'aime avancer avec ça, il a fait et capable de le système. Et nous capables de vraiment voir, Moïse a besoin de régénérer nous dans le système. Nous dans le c'est ce ouvert les yeux, parce que les gens qui ont petit, est petit a ici, ne de temps en temps parler de mal la condition. Égal, message à mes amis, on a toutes ensemble pour nous faire pétition, parce que la petite, moi-même, la petite, ou même la petite génération qui a la même la, même la, même la, même la Petit ou cas vivre dans le pays étranger parce que pétition ça, il peut permettre que M. Saïwa Haïti et moi t'as souhaité tout, nous t'as un référendum, yon new constitution avec élection Foucault parce que jende, si nous si nous pas de bagage, ça, nous toujours de dans tout ça qu'a fait dans le pays, et gars, c'est pour nous commencer pour pétition ça fait et puis pour nous capables de venir sur les de parce que les gens de mon nous ne pas venir dans système système et nous pas capable pas quitter la régénérité. Merci beaucoup, Foucault. Merci, Tcheko. Moi, je suis content de avec nos gars. Moi, je t'ai souhaité nous faire ça encore autre fois. Et moi, je t'ai souhaité tout le peuple ouais ça a faire assez en faveur de nous tous. Ce n'est pas pour yon grain de monde. Merci. Euh, merci, Denise. C'était un plaisir semble <rire> nous. Nous la chou tu sais bon, pour, pour, pour, pour nous sommes des de saline semble la claire et rose belle mouchoir on a tout et cheko donc qui dernier mot qui dernier message on va pour population bon et n'approuv merci Denise n'approuv merci Foucault pour l'opportunité et qu'il dit nous pour nous être capable parler des pays parce que depuis euh, n'a pas parler des pays parce que nous même un pays nous, nous et son bataille qui n'a pas bataille depuis bien longtemps, et, et n'a pas molli et, et n'a pas continué ferme pour être capable d'orienter orienter peuple. Et n'a avons remercié tout le monde net qui était temps de commencer jusqu'à la fin. Et ça, ça nous a dit, et pétition, son façon pour entrer dans le terrain. Mm -hmm. Et nous avons des taïsiens net, Azada pingouin pétition, venez participer, entrevivez-nous, venez collaborer ensemble pour nous faire ballon loin dans le terrain. Parce que parce là déjà fait déjà ballon retiré pour l'entraînement filet. Parce que je dis à nous bouquer et nous bouquer nous bouquer nous pas capable encore. Je dis à on boit à manger vente déployé mais quoi c'est et on boit et même même on dit recherche nous pas capable de manger. que là vraiment dit et puis tout et c'est comme si pays d'Haïti c'est comme si le divise en deux. On partit après richesse pays là et puis on partit mm -hmm. même il y a été b et nous tout de même droit et même indépendance acte prend pour yo c'est même ni même qui prend pour nous c'est nous même qui choisissons pour nous en yo bah mais nous gagnons nous gagnons pile chance tout pour nous capable chavir aujourd'hui parce que nous pas capable encore mais pas ici on prend des liens nous en bain on dit non nous pas capable encore un qui prend suspend qui te nex manipuler nous en suspend dit ah m'a fait tel bagage pour l'argent tout bagage, l'argent l'argent l'argent tout bagage. c'est ça que fait que nous ne sommes nous pas capable prendre des décisions contre nous même parce que nous appris un petit corps, mais pour nous faire des hommes petit corps clair, nous avons obligé pour faire des autres. Eh bien, là, on nous avec des Parce que pas ne pas mentir. on apprend à nous au lieu que c'est ça, et on connaît qui jour, qu'il a de travail à Google, n'a pas de café, maintenant poche. On ne pas quitter le monde, ne caractère, nous pas quitter acheter décision. Parce que Haïti n'est pas capable encore de nous bouquer et nous n'est pas capable encore. Ma petite païsienne, tu comprends que nous en pile, on prend une décision, nous, pétition, c'est le moyen, si on a moyen pour nous capable fouiller, pas loin, nous remetsons en pile, on va montré pour l'autre prochaine pétition. Et Foucault, ce n'est pas la première fois que vous évitez nous, pour nous faire parler les nous. Merci, Annie. D'accord, gagner, nous sommes contents de nous bon... Avant nous, aller, nous faire un coup de pied dans le dossier ça. Dossier en République dominicaine, information qui arrive, je nous Denise, Checo, c'est que, dans un groupe haïtien, qui prend Valise, qui prend tout ce qui s'est posséder ils ont débarqué sous frontière on ont décidé de rentrer la caille puisque la situation est difficile. Guardioba, vous pas ouvert la barrière, vous avez passé, non Ça, ça nous des dossiers y'a pas y'a pas avec qui t'as ici entre les ça passe est-ce que son l'amour bien ils ont tombé d'amour genre genre nous souvent dit l'amour commence pas la haine ça passe comment nous comprenons si, <coughs> dosier ça faut que bon mizèr ça passé c'est dommégla je pense c'est son bagage il t'a fait parce que ça fait à son bagage raciste ce c'est pas question ou pas de papier ou de papier ils ont ça. ou courant est j'ai haïssent toujours dire, ah, c'est haïssé mes amis sorgh les nous fait. Ils ont parce que, ouais, c'est pas bien nous même qui navigue sur les réseaux sociaux. Ah bah, mais tout ça qui a passé, mais qui fait s'affaissait toujours de bagarre ça. Lui était capable de rester silencieux avant d'être dans le fait noir. Mais avec nous même qui a publié, qui a dit mais ça qui a passé, mais ça qui a passé, ça qui a passé là. Si on t'apprenait contraire. Ah, Saint-Domingue qui a perdu avec des pays étrangers, c'est un des choses qu'il y a d'après Abinade de son place publique. grand pile a monde qui pas connaître le contrat qui a perdu dans un des choses qu'il décision qui a fait la Messe Dam, décision yo a fort et nous a le pays. ça y a de l'autre qui a fait le contrat ensemble avec vous. Il y a eu de contrat avant pour y aller signer l'apprentant. Et grand pile a monde qui a perdu dans un moment où Abinade de Salafé a violer le droit humain les violer doit mourir, pas respecter doit mourir. égal les pensées saltafières, c'est haïtien, comme j'ai même toujours dit, haïsie, toujours dit, c'est nous-mêmes qui je compte nous l'aide, nous là ou devenir nous la, whatever, nous l'aide, nous l'aide, nous là. La. Exactement, les que c'est qu'on salta pied, mais avec nous-mêmes qui nous grisonner nos cayoffeves n'est pas de ça passer à nous balie exactement j'ai le passé à vinn faire tout l'autre pays dans le monde entier même même en touristique qui a vinn descendre là parce que dans condition il a vinn faire parce que bon dire qui j'ai cité Foko mon mm -hmm. raciste si du municipal mm -hmm. racis que de côté arriver yo propose pas jamais mon noir dans vie mais l'essentiel yo pas d'accord vraiment vrai y a garder un pays a mativiser mon a maltraiter mon dans condition comme ça et puis pour tout monde camper au questionnaire et même j'en dit Jean le fait Haïti OK, nous sommes okay. capables de okay. dire que qui s'est aujourd'hui, pas si yo sorti nous Michel est sorti hier, il n'y a pas de nous, il a pas vraiment Et Michel avec l'ambassadeur Dominique. <coughs> <coughs> tu visites. Oh, docteur, OK. C'est une visite, une visite. a pas de question d'avocat, c'est visite. Bon lité dit que le pas gouvernement comment il fait à le là c'est dimanche là il avec Non um... et pas ce dimanche non connait et c'est dimanche y ambassade en Haïti donc Oh ça qui avec... au cap là oh, OK Donc nous avons un une gagne une petite en ville je crois Donc il plus c'est consulat en Haïti donc lité rencontre ensemble avec ambassadeur oh. il même ensemble avec madame Majoui, avec un robe jaune qui était campé On s'en connait premier janvier là le caco Comme tu ouais oui on a vu à venir en Donc, nous sommes contents content de nous sommes contents de Nous toujours pour nous, République Dominicaine. Parce que, eh, les esclaves, bah, deja, nou pas Nous ne sommes pas Même dit ça avec le et quand le monde qui est républicain, il y a moment où a un moment où a moment où qui a y a a a a y a a a et c'est ça qui fait que dans le mois de passé, je suis obligé de faire un les réseaux sociaux parce que ça fait infecter un problème de santé parce que l'objet des bagailles, je me sens que c'est réagir, me suis en désaline, pas capable m'obliger et ça a fait tout dans la santé parce que de bâton, ici, de la manchette, ça, ça. Ça vraiment choqué en pile, ça a vingt me ah ouais, bagaille Facebook, bagaille Internet, ça. Si je pas si je parce que parce que je suis pas beaucoup je ne pas je ne pas je ne pas pas pas parce que c'est pas au président que pas bon c'est pas pour président que des gangs, l'autre c'est mais et dans les province nous sommes capables de travailler, travailler dans la nous de nous Nous pas ne pas les pays, nous, ce problèmes dirigeants. Nous pas dirigeants. Et tout ce qui t'as voulu nous façon à faut Mais même, pas Année 2023, si vous avez été pour la vie, il moi que vous été souligne le changement parce que, avec vos laisses, vous ont commencé à entrer dans notre pays. Ça déjà une victoire pour nous et nous t'as souhaité que les pays en nous complété la victoire, pe, nous en fait ensemble, nous pensons de l'autre façon et nous, quel que soit à côté sur la planète, nous en fait des ensemble parce que, et quand on doit naturaliser, il y a toujours dit Américain, origine haïtienne, il y a toujours des origine, pas bien Va si en ensemble, Parce que Haïti, c'est pays, c'est pays, c'est nous tous. Et à chaque fois que nous nous dévalorisons, c'est comme ça à tout. À chaque fois que nous dévalorisons, c'est comme ça nous, nous dévalorisons tout. Et vous dites, Haïti, c'est comme son jour, vous. mais si mm Haïti -hmm. bon quand même, et c'est bon pour nous tous. Effectivement. Donc, merci, Frère, merci, ensemble avec Denise. Donc, nous sommes capables de dire, dans le jour passé, nous allons mettre mobiliser nous mobiliser, nous bloquer les frontières est bloqué ou bloqué da, bon, va pas cacher donc en pile marchandises gaspiller et jodi la en pile et militaires t'est venu pou pour faire force pour comment on était capable ouvrir barrière mounio yo acheter peinture peindre barrière bleu oui ça veut dire ça c'est territoire pam rete bon pam, on m'a bon pam fermer frontières donc ou capable garder un seul côté qui fermé qui impact qui genye, et mettez ensemble avec sanctions les États-Unis décision les États-Unis prend contre République dominicaine, il fait qu'on ait que ceux qui sortent dans la centrale, la Roma, n'ont pas rentré aux États-Unis à cause travail qui fait dans le champagne. Ils n'ont pas respecté le droit de la ils pas respecté les normes, puisque c'est utiliser ou utiliser la personne, ils font le travail de la personne, donc c'est ça. Depuis, c'est marchandise qui fait non façon ça yo c'est moun comme si yo utiliser yo maltraiter droit ne ba pas. donc gens de marchandise ça yo pas pile territoire dominic pas pile territoire américain donc gens de commerce ça yo pas rentrer dans commerce américain donc kimbe yo pour donc et en pile pette imagine au pile sikou nan moun des pots plein <laughs> yo pas qu'à sortir ensemble donc rappelez nous dans jour passé au tout l'ONU t'a ensemble avec uh, République dominicaine si ce pend des portes haïtiens puisque nan moment Haïti pas bon mais on cap pas bon comment on tape maltraité haïtien yo parce que le président t'a dit nan joue capvin yo et bien c'est doubler le braille doubler transité et bien main journée jeudi a eu un groupe haïtien brancavalisio débarqué sur frontière au besoin entre la caille et au passé il sac passé donc n'ab qui t'es mouniou ça m'a avec question ça yo a pas répondu nan commentaire là comment yo comprend une situation Puisque yon pas vle kite yon ici, yon passe. Et avant yon même qui t'a marché arrête yon. Et moun sa yon qui vini sous frontière yon, si yon manche sans papier, ça sa, passe. <laughs> bon problème. Est-ce que c'est manger yon qui na pays payé ou pas manger yon pou contre il y a besoin de séparer. Donc, son dossier, n'a pas suivi. Merci ensemble avec Tcheko. Merci ensemble avec Denise. Merci ensemble avec toute fanatique qui te prennent temps, le prend temps pour tenter de commencement jusqu'à la fin. Donc, nous espérons, Denise, ce n'est pas la dernière fois que nous parlé. Tcheko, ce n'est pas la dernière fois que nous parlé. Donc, nous, c'est Haïtien, à nous rester connectés puisque le pays d'Haïti, c'est responsabilité nous tous. Merci tout le monde. C'était un plaisir. Nous avons croisé dans l'autre vidéo. Denise. Continuez à faire belle femme et continuez bataille pour payer ou cheko uh, Continuez à résous vous <laughs> C'était un plaisir. En plus l'amour pour nous et l'amour pour nous pas changer et l'amour pays d'Haïti, l'amour nous gagne pour Haïti tout. Il pas changer.